Bonjour à tous, la vidéo du jour pour le programme millésime, votre première année. Vous arrive-t-il d'avoir l'impression d'avoir une journée de merde ou tout foire Bon, alors je veux dire, ne veux pas dire que j'ai une journée de merde, si ce n'est que qu'aujourd'hui euh, j'ai joué au squash et j'ai littéralement été hyper médiocre. Et vous savez, je suis rentré dans une spirale, une spirale sans fin où vous ratez des balles, vous ratez plus de balles que d'habitude, et vous avez l'impression que, ben, que vous êtes aujourd'hui mauvais, vous êtes nul, et j'y arrive pas. Et en plus, on rentre dans un cercle vicieux. Et j'étais dans ce cercle vicieux, et je m'énervais, j'étais en colère, non pas une colère mauvaise, mais une colère d'incompréhension. Mais pourquoi, pourquoi je rate tout ça donc, euh, euh, on rentre dans une spirale vicieuse où on rate encore plus de balles et euh, il faut vraiment se recentrer sur, sur ce qu'on fait et surtout éviter de généraliser. Et c'est l'erreur que j'ai faite. Donc, bien entendu, euh, on cherche toutes sortes euh, de prétextes. J'ai peut-être le mauvais caleçon ou c'est peut-être peut ma nouvelle raquette qui fait que euh, ben, je ne suis pas encore habitué, oui peut-être, mais j'en ratais quand même beaucoup. Journée de merde Non, c'est juste que je ratais quelques balles et euh, c'est vrai que sur le moment c'est ralent vous voyez votre compagnon euh, gagner, gagner, et aujourd'hui bah, j'ai gagné. Enfin j'ai perdu 7 <rire> jeux à zéro, j'ai rien gagné du tout. Mais euh, le danger de la généralisation c'est de penser que tout va mal, que tout est mauvais, que la journée est mauvaise, non c'est le jeu. En fait, aujourd'hui j'ai dépensé l'énergie et c'est pour ça que je fais du sport, et bien entendu je joue aussi pour gagner, il faut être franc, hein. je joue aussi et quand on gagne ça fait toujours plaisir, j'ai pas gagné. Mais j'ai épuisé mon, mon enthousiasme et ma motivation dans le fait que si je joue, c'est aussi pour dépenser de l'énergie, dépenser des calories, dépenser peut-être aussi un peu de stress parce que ça arrive aussi hein, avec des grosses journées. Voilà, donc euh, si on perd une fois, si on perd à un moment donné dans la journée, ce n'est pas toute la journée qui est mauvaise. Allez, je vous dis, à demain.